à tous et bienvenue dans votre émission Les Boss Lady Show. Oui, yes. Yes. Je suis ravie de vous accueillir dans notre nouvel épisode dans cette nouvelle émission. Donc je suis le pasteur Grace, votre hôte hein, comme d'habitude et aujourd'hui, je suis sur ce plateau avec des femmes spéciales. Yes, yes, yes, yes, yes. et on va aborder un sujet Ouh Tellement intéressant, on va dire, attention, c'est de la manipulation, manipulation. Aujourd'hui, on veut s'adresser à des boss ladies, je sais, tu aspires à de grandes choses, tu veux faire de grandes choses, mm. tu veux cette grande maison, cette belle voiture, tu veux même ce joli foyer, tu veux des enfants, tu veux un mari gentil, tu veux, tu veux, tu veux, tu veux... Tu veux. <rire> tu veux trop de choses, mais c'est pas mauvais hein, de vouloir toutes ces choses. mais aujourd'hui on va quand même on va on va déblayer un peu euh, le terrain pour t’aider parce que je pense que avant de posséder, il faut d'abord être. il faut mmh. être la bonne personne, il faut être vraiment une personne qui est prête à posséder toutes ces choses sinon, toutes ces choses finiront par te détruire, en fait. Mmh. Bon, donc voilà, je vais pas aller euh, plus loin dans le thème parce que elles sont déjà très très prêtes hein, à parler de <rire> ce sujet. Et je vais vous présenter, dans ces cas-là, le plateau du jour. Mmh. Et en commençant mmh. par Grâce Mélodie ah. que, vous... <rire> que vous connaissez déjà. Voilà, voilà. Salut, Grâce. Coucou Un retour sur le plateau Ah, tu as réussi, là Tu as réussi J'ai réussi à atteindre mon objectif, là ah sur, sur le plateau des Boss ladies, ça commence à se répéter Ça étend mon territoire Elle, elle étend son territoire, elle gagne du terrain, voilà, voilà C'est la conquête, voilà. ben, En tout cas, bienvenue, Grace Est-ce que ce sujet t'inspire Franchement, oui Pourquoi Et Parce qu'en fait, c'est quelque chose qu'on rencontre au quotidien sans s'en rendre compte. Ouais. Ouais. Du coup, euh, non, il faut en parler en fait, parce que ça va vraiment délivrer des personnes. Même moi, -même, je pense que j'ai ressorti. Tu fais la manipulation. Tu pratiques la manipulation. Comme si c'était un truc, tu pratiques la manipulation. Des fois... Hmm, ok, d'accord. Bon, on, mais... on va en parler, on va en parler. Ok. Et juste à côté de toi, il y a pour la première fois sur ce plateau, ma chouchou, ma chérie, elle s'appelle Mylène. Bonjour. Bilen, j'espère qu'aujourd'hui tu vas parler. Ah oui, même moi, quand quand même aime grâce Mélodie, j'ai été manipulée, j'ai été aussi la manipulatrice. Et je me suis rendue compte. Tu étais manipulatrice, toi Je m'en suis rendue compte parce que c'était vraiment une manipulation. Parce qu'aujourd'hui, responsable de groupe de réveil, 12 de la gloire. Et là, des membres vont découvrir en fait la respo. Mais c'est passé derrière puis a rien, ah, Les mec. choses anciennes sont passées. Et vraiment, je l'ai appris en, en étant dans le ministère. Quoi, ah, que, wow. bah, au final, c'était léger, mais c'était de la manipulation quand même. Wow. Mais j'ai aussi métier de me manipuler, mais d'une manière d'un de degré encore plus fort. Quoi. Donc, ah eh ah. Bon, il y a des choses qui vont sortir ici. Hein Moi-même moi, moi qui, qui, qui suis sa responsable, il y a des trucs que je ne savais pas. Je, on va savoir. Va, va, ça, ça va, ça va, ça, ça va rester on a dit personne, juste un million de vues c'est on veut juste ça. Ok, et après, à côté de moi, il y a encore Kate, je dis encore, mais non, en fait, toi, tu n'as jamais été sur les Boss Ladies, mais tu as été sur un plateau d'Evangile TV, c'était euh, « Ils vécurent heureux il » vécure parce que tu es mariée et que tu, wow. et que tu es heureuse. Oui. Alors, est-ce que ça dure le « Ils vécurent heureux » Ah oui, non, vraiment. Après, il y a vraiment du travail à faire. Ah oui ah, C'est à du travail ah, ah oui, pas hein. non, Ça, c'était un message pour Stu. Stu <rire> je, rigole, je, je rigole, je rigole, je rigole. Ouais, ouais. donc, euh, ouais, t'es heureuse, mais il y a encore du travail à faire. Ah oui, oui. Dans mais... ben, quoi, le mariage, c'est pas quelque chose qui est acquis. J'espère que tu manipules pas ton mari. <rire> On verra, non. Ah, <rire> ouais <On verra>. <rire> Parce que beaucoup de gens disent que les femmes manipulent leur mari. Ah oh oui. Euh, non mais après. Euh, je pense que les femmes. Des petites les... choses. Non mais les femmes manipulent leur mari. <rire> T'avais raison. Les émotions un peu. Ouais pour obtenir ouais. Ce veut. Non ouais, ouais. <rire> ouais, entre nous vas-y dis la vérité franchement. Oui tu sais quand tu veux avoir des petites choses tu voilà. Vois. Oui, tu peux me faire un petit massage. Je suis fatiguée. J'ai l'impression que c'est un don que Dieu a donné à la femme. On ouais. Ou bien, tu, sais, tu veux dire, est-ce que tu peux faire la cuisine il fait, la, il fait cuisine très très bien. Hein. Amen. Mmh. Mmh. Un, un, un, un, bon, un bon point pour ton mari. Wow. Hein. Mmh. Et il cherche hein il cherche encore plus à découvrir d'autres choses. Il me dit, tiens, okay. tu veux goûter, tu vois. Donc euh, parfois je profite de l'occasion, mmh. tu vois. Genre... Vas-y, tu peux cuisiner. qu'il <rire> euh... devrait passer un peu de temps avec <rire> Il faut qu'il s'imprègne. Il, <rire> Il devrait passer un la... peu plus de temps ensemble. <rire> <parce> que... <rire> Super. Du coup, ben, pour, pour ce thème-là, est-ce que ça t'inspire Est-ce que ça te parle Ah oui, carrément. Parce que c'est vrai, comme disait Grace Melody, c'est très subtil en fait. Mmh. On ne s'en rend pas compte. Lorsqu'on commence à tomber mmh. dedans, mmh. euh, c'est pour ça que ça, ça demande quand même… Euh, euh, un enfin, du discernement quand même oui, hein, oui, par rapport oui, à ça oui. et euh, même dans l'autre sens <rire> ouais c'est vrai du discernement quand c'est l'autre qui te manipule et voilà. du discernement quand c'est toi <rire> ça, ça, voilà ça demande hein, <rire> un peu plus de comment dire ça euh, un peu plus d'intimité quoi avec oui. avec Dieu justement mm, mm, mm. pour justement se rendre compte si mm. justement dans notre comportement si euh, euh, on est euh, justement en train d'être euh, manipulateur en fait. Oui. Waouh, ouais. waouh, waouh. Wow. Je suis vraiment trop, trop contente. En tout cas, merci beaucoup d'être là Kate et on a avec nous Inès de la gloire. <joie de rire> <joie de rire> ah, pas. Merci Pasteur pour l'opportunité. Bon, avec l'avez sur le plateau Deux fois. Deux fois. Deux. Deux. Deux. Deux. C'est comme grâce mais la douleur l'adore. Merci Pasteur pour l'opportunité. Avec plaisir. Vraiment comme comme ont en fait, on a besoin de d'en apprendre plus sur ce sujet parce que mm. ça concerne tout le monde mm. et même si on le voit pas ça concerne tout le monde et euh, j'aimerais vraiment en fait euh, qu'on puisse plus en apprendre mm. au travers de cette émission parce que faut qu'on marche dans les principes du royaume de Dieu amen et la manipulation pour moi euh, c'est pas de Dieu. C'est pas de Dieu. Voilà. Mm -hmm. Même quand c'est une femme qui essaye de. Oh, oui, mais... oh, c'est pas de Dieu. Ah la la. Oh toujours. Moi j'étais convaincue que c'était un truc que Dieu avait donné à la femme. Genre, tu ah. vois. Pour... Ouais, non, mais parce qu'à un moment donné. Vous avez des femmes, faut avoir ces cartes. Bon, non, on rigole. Non, hein, vous me prenez pour après, pas, pasteur grâce dans cette émission. De Les Boss Ladies, elles ont, elles, elle encourage les, elle encouragent les femmes à manipuler, à manipuler leur mari. Mais non. non J'ai pas dit ça. Oh. Je rigole. Ok, très bien. Ben merci beaucoup, Inès. Sois la bienvenue. Et puis, voilà, comme vous savez, ben, Inès, Grâce Mélodie, vous les avez déjà vus sur ce plateau, Les Boss Ladies. Et vous les avez déjà vus sur d'autres émissions comme Worship Bomb. Il euh, y a bah, quoi d'autre yeah. Elle a tout les elle, bon, elle, elle, elle a toutes elle tout Et tout tout tout toi tout aussi, c'est pareil <rire> un peu, un <rire> Fraîche aussi, tu as euh, fait non, Fraîche, pas, non pas Ah, t'as pas fait Fraîche Pas encore. Bon, bah, on vient de lancer l'annonce, là. La candidature pour ceux qui organisent l'émission Fraîche. Vous avez une candidate chroniqueuse ici, mais ouais, voilà, on vous voit toutes les deux déjà sur euh, plusieurs émissions euh, d'Evangile TV parce que vous êtes aussi euh, des personnes qui travaillent ici à Evangile TV et donc euh, bah, soyez les bienvenus. Hein. Merci beaucoup. Amen. <rire> et ben juste à côté de moi, euh, comme on a présenté tout à l'heure, Millette et Kate. Millette. <rire> Le <rire> mix. Ok. Milène et Kate parce que j'ai Millette et Kate. <rire> Milène et Kate qui sont euh, voilà, qui sont des personnes très très proches de moi, qui sont euh, mes douze. Pour ceux qui ne, ne, ne, ne, euh, ne, ne connaissent pas en fait cet aspect de notre église, de l'église ACER, euh, ACER Paris, euh, nous sommes des responsables de, de réseaux euh, où, dans lesquels il y a des membres en fait qui euh, apprennent à devenir des disciples pour Christ. Et donc, euh, Kate et Mylène sont mes disciples, n'est-ce pas Les disciples qui sont près de moi pour ressembler à Christ, voilà, qui sont donc appelés ici des 12 qui sont des responsables en fait de GR. Et euh, d'ailleurs, vous aussi, vous êtes des responsables de, de GR. C'est juste que vous n'êtes pas euh, en dessous de moi directement. Et donc, euh, on, franchement, cette émission sera intéressante parce que vous allez partager des points de vue, votre point de vue en tant que jeune femme, mais aussi euh, en tant que femme en Christ, parce que ayant euh, ces responsabilités dans l'Église, ben, vous êtes aussi des ministres, en fait, de l'Évangile. Et donc, ça va être très, très intéressant. Yeah, yes. Ok, manipulation. Est-ce que vous vous êtes déjà fait manipuler Oui. Mmh. Mmh. Mmh. Mmh. Ok, mmh. qui commence ah, Inès, vas-y. Yeah. <rire> Le bal est <rire> ouvert. <rire> ah, euh, Est-ce que je me suis déjà fait manipuler Je pense quand même que oui. Euh, comme moi, j'étais dans, dans ma bon, dans mon enfance, j'étais quelqu'un de très euh, très gentil en fait. C'est-à-dire que mmh. euh, Savoir dire non parfois, mm. je ne savais pas, mais quand même j'avais ce discernement-là. Ça veut dire que j'avais jamais de soucis, euh, de, je sais en fait qui était à côté de moi mm. quand même. Et je, vraiment je suis bénie du Dieu, Dieu pour ça, mais quand même je pense que oui, hein. je mm. pense quand même que mm. Et quelqu'un d'autre wow. mm. <rire> Vas-y, grâce. Trop de fois. <rire> déjà, dans le monde du travail, je me suis vraiment déjà fait manipuler. Mm -hmm. euh, Il y avait une période où je travaillais dans un cabinet d'avocats. Et euh, là-bas, c'est vraiment un milieu très... Ouais. Euh... C'est très serré, c'est très aussi méchant entre guillemets parce que c'est un peu la compétition et mon employeur, il mettait vraiment la pression dans le sens où des fois, il me sortait des phrases du style « Ouais, si tu fais pas ça et tout, ton salaire, ça va sauter, tu wow. vas te faire me et tout, wow. tu vas faire des heures sup, nanana, ou je faire sauter tes vacances », il faisait que des trucs comme ça, ce qui fait qu'en fait, j'étais toujours dans la pression, j'étais stressée, j'étais tout le temps en peur de me mmh. faire renvoyer, ou... enfin en fait, tu travailles, mais tu es dans un climat où… des coup, tu es bien à Evangile TV, hein ah, voilà, ça Merci à Paul. Merci, Merci à... Sabrina ouais. <rire> Merci pour l'opportunité <rire> Non vraiment, c'est vraiment... Hein, c'est très malsain parce que du coup, t'es pas bien, t'es même pas productif, parce que ça te casse même dans, ta, dans qui tu es, dans ta personnalité. Mmh. Et après, manipulation aussi euh, externe, fin, dans le sens, dans les relations. Mmh. Où des fois, tu peux être proche de certaines personnes. Qui vont aussi jouer de cette proximité pour te manipuler, dans le sens où me dire Ouais, si tu. J'en avais une qui me, qui me sortait des phrases du style Ouais, si tu ne me dis pas ça, si tu ne me dis pas la vérité, je ne te parle plus et mm -hmm. tout. Et là, je me dis Mais sœur, euh, c'est quoi mm -hmm. <rire> Tu veux quoi de plus c'est des choses comme ça. Je me dis mm -hmm. Enfin, euh, si, si la personne, tu l'estimes vraiment, il y a des choses qui ne doivent pas sortir de, mm -hmm. de ta bouche en fait. Ah, mm -hmm. oh, Mm -hmm. ah, exactement. Okay. Okay. ok, merci. Et toi, Kate Ah oui, alors pour moi, euh, c'était il y a quelques années, euh, en fait, c'était en groupe d'amis. Donc, euh, en effet, c'est vrai que dans, dans les relations, faire attention en fait. Les personnes avec qui on connaît bien, ceux qu'on ne connaît pas encore assez. Et justement, je me rappelle, il y avait une soirée. Bon, j'étais pas encore en Christ, mais c'était une soirée. J'étais pas en Christ, j'étais pas à respo, ça. J'avais le droit, même. Mais comme quoi en fait, même. Euh, à cette époque-là, j'ai quand même eu un certain discernement, en fait. Euh, mm. Il faut quand même prendre le temps de se poser et réfléchir, en fait, aux personnes à qui on parle. Mm. Et justement, euh, dans ce, donc, dans ce, durant cette soirée-là, euh, on était entre amis, on parlait, on parlait normalement, et tout ça. Et euh, à un moment donné, il y a une discussion qui a commencé, ils ont commencé à critiquer une personne. Mm. Et cette personne-là, c'était une amie proche à moi, en fait. Mm. Et je m'étais dit, euh, en fait, à, un moment, à ce moment-là, je ne suis pas... Comment dire ça J'ai juste été attentive à ce qu'ils disaient, mmh. mais euh, en fait, j'avais l'impression qu'ils étaient en train de m'engrainer me, dedans en fait. Mmh. C'est-à-dire que, euh, bon, je préférais rien dire, mais j'étais tout le temps en mode « approbation » parce que j'étais là « ah oui, en effet, en effet ». Sauf qu'à un moment donné, après cette soirée-là, euh, un jour, bah, je suis mon ami en question. Je ne sais pas comment. Elle m'a appelée. Elle m'a dit oui. À ce qui paraît, tu as. À <rire> <'est pas> <rire> ce qui paraît. À ce qui paraît. Du coup, parce que. À <rire> ce qui paraît. Parce que. Étant, étant avec eux à cette soirée, c'est comme si ben tu participais. Ouais, Finalement, ça. oui. Exactement. Mmh. Donc elle m'a dit à ce qui paraît, euh, tu as dit certaines choses sur moi. Wow. Sauf que. Comme je vous le disais, j'étais juste en mode approbation. Tu essaie. Voilà. Mmh. Parce que je disais, ouais, ouais, ouais, mais je disais rien par rapport à mon amie parce que je la connaissais très bien. Mmh. Et là, j'ai été très honnête avec elle. C'est pour ça que, conseil, hein, vraiment, euh, quand vous, avez, euh, vous savez qui sont votre entourage, prenez le temps aussi de ne pas euh, prendre de décision tout de suite, mais prenez mmh. le temps de réfléchir et parler avec la personne concernée, mmh. en fait. Mmh. Et justement, donc, avec mon ami, on a discuté donc j'ai été très honnête avec elle, je lui ai dit écoute j'étais bien cette soirée ils ont dit des choses, il y avait certaines choses en effet qui pouvaient être peut-être vraies mmh. mais d'abord euh, dis-moi quelle est ta version en fait mmh. et là euh, bon, elle a commencé à pleurer et tout ça et moi je lui ai dit j'ai pas été de leur côté là je vois quelle est ta version à toi et là elle a pleuré parce qu'elle s'est dit, dit mais en fait c'est là où je vois qui est, mon vrai, ma, qui est mmh. ma vraie amie en fait mmh. puisque finalement tu prends le temps de connaître ma version et que et là j'ai aussi rendu compte qu'en effet ces personnes ont essayé de me manipuler ouais. pour me pour ce, pour en fait euh, même limite me couper de, ce, de de mon amitié avec elle oui. en fait. Oui, oui, oui. donc oui. voilà. Oh, waouh waouh waouh waouh voilà. waouh waouh wow. Quelle expérience ça mais ouais. <rire> je pense que je, ça je crois que ça ça nous arrive à mmh. tout un chacun. Mmh. Bah, on en parlera un peu tout à l'heure. Mmh. Et donc, toi, Mylène. Donc, moi, ça arrivé ben, parce que je suis partie très jeune de, chez mes parents pour mes études. Quoi. Donc, j'étais souvent dans, notre, dans une autre d'abord dans une autre île, après dans un autre département. Donc, du coup, ben, j'étais un peu ben, jeune et un peu isolée. Quoi. Donc, ben, c'est surtout passé dans des relations amicales et aussi amoureuses. Mmh. Et du coup, ben, c'est passé plus par des paroles d'évaluation parce que ces mmh. personnes se sentaient à dire euh, pas bien. Et ensuite, bah, du coup, bah, ces personnes savaient que bah, j'étais un peu seule et du coup, bah, <rire> s'en servaient. Et justement, bah, le fait que j'ai soigné familial avec elles, bah, moi aussi, m'intégrer bah, dans leur famille pour que je vois qu'ils bah, étaient proches de leur famille et mm. pas bah, moi. Et du coup, bah, ça m'a vraiment permis après de voir que bah, ces personnes étaient toxiques et que mm. j'ai carrément bah, coupé, même si je les côtoyais dans ma vie quotidienne, parce que certains étaient toujours dans dans ma classe pour mes études, etc. Mais j'ai vraiment coupé court à, au fait de ne plus leur adresser la parole. Quoi. Mmh. Parce que c'était vraiment des, des personnes quoi, qui me disaient ben, pour mon bien, euh, c'était des remarques constructives, mais en fait mmh. ça n'était pas. Quoi. Mmh. Et après, on, on en a reparlé plus tard il m'a dit finalement que ben, c'était vraiment parce que je me sentais mal. Mmh. Je voulais finalement que tu te sentes mal et que, comme wow. toi, tu avais une situation familiale compliquée. <coughs> J'ai un peu plus apprécié oui. sur toi. Waouh, waouh, waouh, waouh, c'est méchant. C'est méchant, mais au moins, euh, quand même, il a pris, enfin, oui. après, oui. il s'en est repenti. Et c'est important. Et puis justement, en fait, euh, pour partir de, de, de cette partie-là et toi de ton histoire, oui. j'aimerais qu'on puisse parler euh, du coup vraiment de, de ce sujet et on va détailler en fait point par point euh, des éléments et je vais expliquer pourquoi est-ce que ce sujet est important parce que peut-être que quelqu'un regarde cette émission et se dit ouais mais euh, moi je veux savoir comment on fait pour faire du business, moi je veux savoir comment on fait pour gagner de l'argent, moi je veux savoir comment on fait euh, pour avoir telle chose telle autre et je disais au début de cette émission que c'est important en tout cas le cœur même de Les Boss Ladies, en tout cas mon, mon cœur personnel en lançant en fait euh, Les Boss Ladies c'est que on puisse d'abord être avant d'avoir. Ouais. Mmh. Parce que moi, j'ai la foi et j'ai la conviction qu'en fait, on va tout avoir mmh. sur cette terre. Yes. J'ai la conviction que Dieu a tout prévu pour nous. J'ai la conviction que celle qui dit, mmh. OK, je vais obtenir telle faveur, je vais obtenir telle chose, je vais réussir telle chose dans ma vie. J'ai la conviction certaine qu'elle va réussir parce que si elle est convaincue, si elle a la vision, si elle travaille pour sa vision, elle va réussir. Oui. Mmh. Mais il y a un mais. Le, et le mais, c'est mm -hmm. l'objet même de toutes, euh, on va dire, de toutes les épisodes, de toutes les émissions. Les boss et disent, mm -hmm. le mais, c'est euh, ces petites choses qui s'infiltrent finalement dans mm -hmm. notre destinée mm -hmm. et qui viennent d'abord pour nous détruire, nous. Et on ne se rend pas compte que ça finit par détruire finalement tout ce qu'on a construit derrière. Mm -hmm. Par exemple, la manipulation, dans un sens comme dans l'autre, va finir, va d'abord commencer par détruire euh, les fruits, de l'esprit. Mmh. La Bible dit garde ton cœur plus que tout, car de lui viennent les sources de la vie. Mmh. Mmh. Et en fait, il euh, y a certaines choses qui s'infiltrent qui vont d'abord finir par détruire les choses qu'il y a dans le cœur. Mmh. Et finalement, comme c'est de, de l'abondance du cœur que ta bouche parle et que les actions que tu fais viennent aussi de ton cœur, finalement même tout ce que tu vas produire va être toxique. Mmh. Wow. Est-ce que ça, ouais. ça, ça fait du sens pour vous ah, oui. oui, Parce que si, si ce que tu as en toi est toxique, mmh. ce que tu vas produire sera toxique. Mmh. Même si c'est une entreprise qui va gagner ouais. des millions d'euros de, en fait, mmh. ça va être toxique. Ça, mmh. ça ne, ce n'est pas parce que quelqu'un gagne beaucoup d'argent que ça veut dire que selon Dieu il a réussi mmh. ou il porte du fruit en fait selon Dieu. Mmh. Et, et, et vraiment, on veut revenir au cœur de Dieu. Et on veut être des boss, les Oui, mais okay. selon Dieu, yes, mais yes. Selon, yes. Dieu yes. selon Dieu, selon Dieu. On se séparant totalement, en fait, de tout Mouvelle ce qui chose. est vil, yes. de yes. tout ce qui est vil. en se séparant de tout ce qui est vilain, ville, vilain. Yes. Voilà. Yes. Et, et, et la manipulation, c'est vilain. Et on va parler euh, justement de la manipulation affective, le yes. chantage. Ah, le chantage affectif <rire> le Moi, j'ai fait du chantage affectif oh quand j'étais... Hein ah ouais. Je pense que j'ai fait du chantage affectif. Je pense que, euh, même sans parfois m'en rendre compte, en euh, fait, parce que... Léger, je, ouais, on ne s'en rend pas compte, forcément. Mmh. Et tu vois, surtout quand tu es... Même quand tu es ministre de l'Évangile, et que, en fait, tu es en train de, de t'occuper de personnes, tu as tellement envie qu'ils fassent les choses bien ouais. que, finalement, parfois, en fait, euh, tu finis par euh, les, les, contrôler, les, contrôler sans, les contrôler sans te dire oui, que tu vas les manipuler, parce que tu ne te dis oui, pas ça au départ. En tu en te base. dis, mais j'ai vraiment envie qu'ils réussissent, j'ai vraiment oui. envie qu'ils y arrivent. Et au final, certaines personnes, euh, en fait, se retrouvent contraintes de son choix. C'est-à-dire qu'elles se disent... Euh, Bon, on m'a dit de faire, je fais, je fais, je fais. Mmh. Et, mais, mais leur transformation, leur changement ne dure pas longtemps. Mmh. Ne dure pas longtemps. Quand, si le changement vient de moi, mmh. si je veux te, te, que toi, tu sois transformé, mais que la transformation vient d'une pression que je te mets à toi, mmh. même si... Permanent. Ça ne mmh. sera pas permanent. Ça ne sera pas permanent. Ça ne sera le fruit d'une conviction pas, personnelle et que ouais. bah, les étapes ont été faites par sa volonté. Pas dans, dans l'émotion. Vraiment mmh. pas pour des choses qui, qui seront juste de ben, pour un petit moment. Quoi. Mmh. Et que ça, pour que ça puisse durer, il faut vraiment que le cheminement ait été fait par elle et que ben, chaque étape, elle évolue euh, par elle-même. Ouais. Mmh. Mais justement, quand on regarde, euh, on compare tous les exemples de manipulation, moi, ce que je constate vraiment, c'est que la manipulation, ça vient de l'intérieur, c'est-à-dire que quand toi-même tu vis en étant basé sur la peur et en n'ayant pas conscience de qui tu es en fait tu vas wow. chercher à manipuler les gens parce que tu as peur soit de les perdre soit de mm. ne pas avoir quelque chose soit de ne pas posséder quelque chose que tu n'as pas soit parce que tu veux avoir que l'autre n'a pas alors que ça se trouve même tu as déjà mm. tu te dis ah mais un tel, il a ça moi aussi je veux ça alors que Dieu t'a déjà donné donc pourquoi mm. tu vas les manipuler là-bas en fait mm. et donc si tu n'as pas véritablement été assis dans dans ton, dans ton identité tu vas mmh. tout le temps chercher à manipuler mmh. parce qu'en fait la peur ça vient du diable ça vient pas wow. de du... Dieu. oui parce euh... que en fait euh, souvent on se dit bon je vais faire ça ça ça pour euh, arriver à mes fins mais en fait chacun a son couloir mmh. et ça, ça me fait ça m'édifie ce que tu dis par rapport à l'identité parce que si tu ne sais pas qui tu es tu ne sais pas en fait euh, quel est ton couloir ouais. ce que Dieu t'appelle à faire et en fait euh, Dieu nous veut premier dans la course oui mais en fait on est le seul dans sa course. C'est ça. C'est trop bien. J'aime trop ce qu'elle dit. C'est pas la course avec tout le monde. J'aime beaucoup ce que, ce que tu dis. Mmh, mmh, mmh. Et souvent, ben, dans la Bible, c'est écrit que ben, du coup, ben, Dieu a fait de nous un seul corps, quoi, et que ben, chacun doit porter ben, l'Évangile avec chacune de, de nos ressources, quoi. Mm -hmm. Et vraiment se dire qu'il ne faut pas se comparer, quoi. Mm -hmm. Une personne pourra faire ça, l'autre personne pourra être douée dans ce, ce domaine, quoi. C'est vraiment le fait qu'on s'assemble, en fait, qui nous, qui nous portera, quoi. C'est vraiment pas le, le but, c'est vraiment pas qu'on sache tout faire ouais. et que tout le monde sache mm -hmm. le faire de la même manière et qu'au final, dans se tir dans les pattes, en faisant la même chose. Mmh. En fait, c'est vraiment qu'on soit complémentaires et qu'on puisse bah, mmh. être euh, vraiment efficace pour Dieu. Mmh. Dans, dans la façon dont vous décrivez, en fait, le, le chantage affectif, j'entends ce que tu as dit tout à l'heure, la peur. Et, mais j'entends aussi dans ce que euh, Inès a dit et ce que Mylène dit, il y a aussi euh, l'esprit de compétition. Mmh. Et la culpabilité aussi. Mmh. Est-ce que tu peux nous parler un peu plus de ça ben, Pour moi, c'est le fait que euh, en, en insistant pour qu'une personne euh, fasse quelque chose et qu'elle elle continue à refuser en fait appuyer vraiment sur ses points faibles pour faire comprendre à la personne que si tu ne le fais pas en mmh. fait ça va causer quelque chose chez moi ou bien euh, il va se sentir coupable parce qu'il va se passer ça ou telle chose mmh. et vraiment en fait que cette personne finisse par céder parce que, ben, le sentiment de culpabilité sera trop fort mmh. et que, ben, l'obligation va remporter, quoi. Mmh. Sur ce qu'il voulait à la base mmh. et que ce sera pas son choix. Mmh. Donc, Parce bien. que, il faut, il faut le dire, mmh. cette plateforme-là, elle est dédiée à des boss ladies. C'est-à-dire, Boss Lady, c'est juste une patronne, un responsable, d'accord mm -hmm. euh, C'est quelqu'un qui est responsable, qui est chef, qui se retrouve à la tête de quelque chose. Et j'ai l'impression que, en fait, le, le la, la manipulation, le chantage affectif et tout ce que vous citez ici, en fait, j'ai l'impression que ça, ça affecte beaucoup de gens, en fait. Mm -hmm. ça, ça affecte beaucoup de gens qui sont à la tête. Vous voyez qui sont déjà en train qui ont sont, qui ont déjà une position mmh. parce que en fait ils, ils veulent du bien finalement je veux du bien à mon équipe mmh. etc mais on va faire les choses d'une façon je sais pas si Kate tu te rappelles bon on va taire <rire> les noms en fait pour ceux qui ne <rire> savent <rire> pas pour ceux qui ne <rire> savent pas Kate ici je racontais un petit peu l'histoire Kate, ici, ça fait des années qu'on se connaît, elle et moi. Euh, Lorsqu'on a commencé à, à, à se fréquenter, c'était au travail. Euh, j'étais, je pense, j'étais déjà pasteur-stagiaire, mais je, je n'étais pas encore pasteur et je n'étais même pas encore mariée, non, j'étais responsable de je oui. sais pas quel département, mais j'étais pas mariée, j'étais pas pasteur, etc. Euh, mais vous voyez, en fait, au travail, je prêchais l'évangile. Je n'avais pas besoin d'une casquette pour prêcher l'évangile. Et wow. voici le fruit. Wow. Voilà le fruit. Wow. <rire> voilà <rire> le fruit. Et je bénis le Seigneur pour la vie de Kate. Amen. Mais euh, Kate et moi, on a travaillé ensemble euh, sur, sur le même poste. Et je ne sais pas si tu te rappelles. <rire> on avait quand même une chef. Des... Est-ce que tu te rappelles de la chef on avait ah là là. une chef, mais elle non. Mais waouh, wow, ouais. c'était terrible. Je veux dire, en fait, le, la position qu'elle avait de chef, c'était une position où, pour moi, elle, elle tiraillait l'équipe en ouais. fait. Elle nous tyrannisait. C'était la tyrannie. C'est <rire> elle la boss. Et tout ouais. ce qu'elle, tout ce que, en fait, faut faire, faut faire vraiment selon. Elle, en fait, mm, mm, et du coup, on n'a même pas notre mot à dire, quoi. En fait, du coup, on est obligé de dire euh, de se faire petit, de dire euh, ok, d'accord, d'accord, ouais. Quoi. En fait, et, et je, je pense qu'il y avait quand même un. Moi, j'ai toujours pensé ça, parce qu'on en a parlé. Bon, écoutez, c'est pas pour faire un petit genre, hein. Mais je, je vous dis comment on, on en parlait à l'époque. C'était des années derrière nous. Mmh. Mais comment on en parlait C'est parce qu'à un moment donné, on s'est rendu compte que notre, celle qui était notre chef, elle était moins diplômée que nous tous. Ah, en plus. fait. Mmh. Elle était moins diplômée que nous tous. Et du coup, on a eu l'impression, mais nous, on ne met, on le, on mettait pas ça en avant. Et en fait, on l'a su. Comment on l'a su Parce qu'un collègue, dans le bâtiment, est passé par là et nous a dit, mais en fait, ne vous laissez pas faire, vous savez que vous êtes plus diplômé qu'elle et tout, blablabla. La, la. Bon, il voulait semer un peu de. semer ah la, la, la, la, se la, la designie dans nos têtes. Hein. C'est le <rire> <'est du> travail, <rire> euh, <rire> c'est toujours comme ça. C'est toujours comme ça. Et en fait, elle est venue et elle dit, mais vous savez, vous êtes plus diplômé qu'elle et tout, blablabla. <rire> Et, mais ce que moi, j'avais compris derrière ça, c'est que cette femme était... était, Je pensais qu'elle était blessée et qu'elle n'était pas sûre d'elle. Mmh. Et c'est pour cela qu'elle avait besoin de nous tyranniser et d'être tyrannique et de tout le temps nous rappeler que c'est elle le chef, c'est elle la patronne, c'est elle le boss, c'est elle... Mmh. Et au final, je trouvais que ben les gens étaient hypocrites avec elle en fait. Oui, c'est vrai, c'est ça. Les gens étaient hypocrites Exactement. avec elle. c'est ça. Pour être bien placée, pour euh, tirer des opportunités. Quoi. Mmh. Mm -hmm. Parce que justement, ça se trouve, elle-même, elle savait qu'elle n'était pas diplômée. Et du coup, elle se disait, bon, si je ne montre pas que je suis là et tout, non, tout les bien gens bien. vont me marcher dessus. Alors que ça se trouve, elle avait juste à, même à développer des compétences sur le terrain ou, mm -hmm. ou être humble simplement. Et les gens allaient forcément adhérer. Mais ça, c'est encore lié à manque d'assurance. Oui, la peur. Mm -hmm. Et bah, la peur qui te pousse mm -hmm. à faire des choses qui... Même avoir un impact négatif sur les autres. Oui. Donc, ben on... oui, mais ben, du coup, ça a eu un impact négatif sur nous tous. Et nous tous, on est partis. Un para Un para, on a tous quitté ce bois qui <rire> Mais après, c'est pas à cause d'elle qu'on est partis. Oui, c'est ce vrai. C'est parce qu'on aspirait à autre chose aussi. Voilà. Parce que ouais. là, voilà. Pour, pour, pour elle pour elle les la personnes croient qu'en fait, c'est ouais. parce que la personne, elle est. Euh... Voilà, elle a une position un peu tyrannique et donc, euh, du coup, on, est, on a peur d'elle, on part, non en fait, Non, pas ça, on aspirait à autre chose. Voilà. Et mmh. puis, c'est mmh. vrai que euh, quand certaines personnes disaient « Ah, mais vous êtes plus diplômé, ça se met quand même mmh. quelque mmh. chose. En, en fait, moi, ce que ça se met en moi, c'était « Mais c'est vrai, grâce non, tu mérites mieux. Mmh. <rire> » C'est ça. ça, en fait. Je me disais mmh. « Tu mérites mieux, tu devrais faire mmh. autre chose. » Mais c'est vrai que, bon, on s'est jamais rebellé. Hein. Enfin, mmh. je pense qu'il y en a quand même qui l'ont fait mmh. dans l'équipe. <rire> Oh, ouais, je les, garçons, plus, ouais je si, les garçons, les garçons, les garçons. Ouais, je me rappelle. Les garçons se sont révélés, les garçons, ils, ils la traitaient de tous les noms. Euh, <rire> ah ouais, ouais, ouais. ouais, les garçons, ils parlaient très très mal, mais ce pas notre cas, voyez-vous. Alléluia. Ouais. <rire> Nous ouais, étions ouais. déjà sombres du vieux voilà. mère. Voilà. Hein. <rire> Alléluia. Non, mais enfin voilà, là c'est vraiment l'exemple de quelqu'un qui euh, se retrouve en fait à un poste d'autorité, de position, et qui finit par euh, par... Euh, là, dans la manipulation, moi je vois beaucoup les menaces. Ouais. Mmh. Les menaces, parce qu'il y a aussi cet aspect, il y a l'aspect du chantage affectif, du ouais, mais ah, non, non. tu vois le côté où tu boudes un peu, tu, tu es un yes. peu capricieux et tout, ça c'est le chantage affectif, mmh. ok Le mmh. côté où tu, euh, tu fais ressortir, euh, on va dire, une émotion très négative, c'est-à-dire ouais, que si la personne ne fait pas la chose pour toi, t'as un visage toxique. Ouais, c'est toxique. Et les conséquences, il y a toujours des conséquences ouais. euh, bizarres où tu vas perdre quelque chose, où tu n'auras pas ceci, tu n'auras pas cela. Ouais. c'est jouer sur les émotions, ah, en ouais. fait. Finalement. Et mm. c'est l'instabilité, parce ça. que ça veut dire que si tu ne fais pas ça, bah, tu vas perdre quelque chose, alors que tu n'as pas besoin de dire ça pour jouer sur la personne. Mm, mm. Est mm. Mais est-ce que vous pensez que les... les quand on est en mode chantage affectif, est-ce que vous pensez qu'on se rend forcément compte de l'impact qu'on a sur l'autre Moi, je pense pas. Non, je pense pas. Moi, je, pense que... enfin, mm -hmm. bon. euh, je trouve quand même que des fois, la manipulation, c'est lié aux blessures intérieures. Mm -hmm. Et des fois, tu peux être blessé sans te rendre compte. C'est-à-dire que parce que dans ton enfance, on t'a délaissé, on t'a abandonné, etc. Mm -hmm. En fait, tu vas reproduire le même système, mmh. le même schéma et tu vas être même dans, dans l'optique où c'est normal parce que tu as grandi comme ça, on t'a toujours traité comme ça, donc tu vas faire ça aux autres alors que mmh. en fait, ton système de pensée n'a pas été renouvelé. Et dans ce cas-là, je dirais que bah, la personne n'est pas forcément consciente. Après, c'est à la lumière de la parole que tu vas t'en rendre compte. Et après, il y a des personnes qui aussi le font exprès et qui jouent de ça. Mmh. Mmh. Moi, je pense que euh, la personne n'est pas consciente parce qu'elle est égoïste et justement pense à plutôt elle et oui, le fait qu'elle a été blessée, etc mmh. et qu'elle ne connaît pas son identité. Et donc, euh, comme la manipulation n'est pas de Dieu, il n'y a pas forcément, il n'y a vraiment pas l'amour dedans. Ouais. Mmh. Donc, non, la personne ne peut pas penser, euh, la ne peut pas penser à l'autre, parce que la, la personne n'est pas dans l'amour. Mmh, parce qu'au mmh. mmh. qu mmh. final, bah, le, moi, quand j'ai su que c'était de la manipulation, c'est quand j'ai été éduquée euh, à, dire à, à connaître les différentes notions, par exemple à la CER. J'ai vraiment découvert que, bah, ce que le chantage affectif, c'était léger dans ce que je faisais, mais c'en était quand même quoi. C'était vraiment en étant éduquée que j'ai découvert que finalement ce n'était pas de Dieu. Et qu'au final, bah, en pensant donner aux autres, en fait, je pensais qu'à moi. Quoi. Parce que ce que je donnais aux autres, je l'attendais des autres. Quoi. Et au final, je me suis rendu compte que bah, je le donnais sincèrement. <rire> Elle appuyait sur le <rire> bouton En fait, je le donnais aux autres mm -hmm. Sincèrement, ce n'était pas quelque chose où je faisais ben, par intérêt mm -hmm. Mais pour moi, je m'attendais à ce que ben, la, Les personnes aussi soient mm -hmm. comme moi quoi, Alors que les mm -hmm. personnes n'ont pas le même, mm -hmm. la même façon d'aimer Le même langage là. Et ça, ouais. c'est un piège guys. Mm. Ça, c'est un piège Qu'on voit même dans Même, même à l'église, en fait, chez les chrétiens Même chez les gens mm. qui sont déjà dans le ministère En vérité, tu vois, ouais. parce que tu t'exprimes d'une certaine façon dans ton langage d'amour, et tu t'attends à ce que les autres en fait, fassent la, même, la même chose. Et quand les autres ne font pas, ben, c'est le drame, en fait. C est, c est le, et ça, c'est de la manipulation, en fait. Je pense que Dieu, quand même, nous appelle à voir En fait, je pense que l'équilibre, c'est non seulement de connaître votre propre langage d'amour, mais de connaître aussi le langage d'amour des autres. C'est important parce que ça, ça vous donne de l'équilibre de vous dire euh, « Ok, euh, moi, euh, ben, je t'offre ce portable, mais ça ne veut pas dire que demain, tu dois m'offrir un portable, en fait. » Pas nécessairement, en tout cas. Merci beaucoup pour euh, cet exemple. <rire> C'était vraiment très, très profond. Et donc, le chantage affectif, voilà, c'est toutes ces choses qu'on fait. Qui, et il faut savoir que dans le chantage affectif, l'autre se sent toujours un peu mal. Ouais. C'est-à-dire mmh. que même si tu obtiens ce que tu veux, L'autre bah, se, se sent toujours mal. Maintenant, moi, je pose quand même cette question parce que j'ai l'impression que c'est le cas. Que quand tu obtiens ce que tu veux, il y a quand même une forme de culpabilité derrière toi. Après, est-ce que tu n'es pas conscient que, bah, je sais pas, que tu as un peu forcé la main Oui, parce que tu te dis forcément que si, est-ce que si j'avais pas fait ça, la personne, elle l'aurait fait. Mmh. Et là, il y a quand même ce déséquilibre. C'est-à-dire que tu as un peu... Mais ouais. alors, on est tous conscients. Bah, du coup, oui. Ah, on est... <rire> non, on est conscient. Ouais. Ouais, ouais. On est conscient quand euh, là, euh, ben voilà, si, si tu m'avais pas dit, euh, ouais, mais pas ça grâce, euh, là, euh, si tu ne me donnes pas un GR, euh, voilà, <rire> je vais quitter l'église. <rire> si je ne deviens pas responsable, je quitte l'église. C'est de la manipulation. Euh, oui, oui. oui. oui. Okay. Clairement. Ou un autre type de manipulation. Dieu m'a dit que tu seras ma femme. Mmh. Parlons de ça. Pourquoi c'est de voilà. la manipulation ah, Tu n'as pas tu... le choix. Parce que tu t'appuies tu en fait sur quelque chose euh, bah, que, que la personne aussi, bah, ce, un, que, un Dieu que la personne quoi aussi. Et du coup, bah, tu t'appuies sur cette figure pour asseoir bah, euh, ton idée, quoi, sur ton autorité don. de Dieu. Voilà, quoi. Mm -hmm. juste sur ça. un point affectif de ah, son point faible, Dans quoi. le sens où tu sais que la personne est. Si tu sais que la sœur, elle aime Dieu, qu'elle est zélée et tout, elle va se dire « Oh, mais c'est vrai que… » Pourquoi tu dis la sœur Dis le frère. <rire> Parce que dans les églises, on nous fait croire que c'est seulement… Euh, non, non, il faut dire le frère. Il y, a aussi des, il, y a, il y a aussi des sœurs qui vont dire à des frères « Dieu m'a dit que… Ah, » bon. Voilà, là, dis, dis aussi. Je ne savais pas donc euh, le frère Donc euh, <rire> le frère, il est à fond, il aime le Seigneur. Et toi, tu viens, tu dis « Dieu m'a dit que tu voilà. seras mon mari. » Bah ben forcément, le gars il va se dire bon euh, là mmh. si Dieu est impliqué, il faut que je m'implique. <rire> <rire> Mais après à ce moment-là, faut pas oublier que si c'est que ce soit le frère ou la sœur, en fait les deux si on part vraiment dans l'optique que font ils sont en Christ, en fait l'un ne pourra pas faire sans l'autre dans le sens où en fait tu peux pas forcer la personne pour dire ouais ce sera la femme ou l'autre ce sera le mari parce que en fait quand tu vois, enfin, quand Dieu a créé Adam et Ève, en fait, c'est une même chair en fait. Eh, mais Adam a fini par mais... dire c'est la femme ah, que tu ah, m'as ah, donné. Elle l'a oui. remis, à vrai Adam a fini par dire Seigneur, c'est moi, moi là, j'étais dans les champs, j'étais en train de travailler. Oh. Tu m'as dit de travailler, mais ma femme, je ne sais pas ce qu'elle faisait. C'est la femme que ça. tu m'as donné. C'est elle qui a eu la conversation avec le serpent. Mais, parce que c'est vrai, je suis d'accord avec toi que Personne ne peut t'obliger à te marier, même si mmh. elle vient te dire que Dieu m'a dit. Mmh. Mais il y a quand même des gens qui finissent par se marier mmh. et quand ça tourne mal, ils disent « Moi, Dieu ne m'avait pas parlé <rire> !» Au hein. C'est ça, ouais. Et, et ils finissent par dire « En fait, tu m'as manipulée. Mmh. Mmh. » C'est faux de discernement. Mais ça manque de discernement, c'est ça. C'est toi, qui ce n'avais pas les yeux ouverts. Parce que, juste une petite anecdote, c'est vrai que je parle pour ma part avec, euh, bon, avec euh, mon mari. Euh, il comme... t'a manipulé. Made, Non, parce que de, de, de ce que bah, il a déjà partagé ce témoignage-là. En fait, Dieu lui avait parlé que. En fait, il lui a pas dit qui exactement allait être sa femme, mais elle a été typée asiatique, mmh. en fait. Wow. Et quand on s'est mis en. Quand on s'est rencontré. Non, parce que lui, il est congolais, du coup. Donc... <rire> <rire> Waouh wow. ouais. Il avait une vision, le frère, voilà. hein. depuis le Congo. Non, mais en fait, le truc, c'est que euh, quand on s'est rencontré, à aucun moment il m'a dit Dieu m'a dit que mmh. voilà. En fait, il a été vraiment. Il euh... était sage. C'est ça, c'est la sagesse en fait, sage mm. et surtout euh, se dire qu'en en fait, il ne connaît, il connaît pas encore qui je suis en fait, est-ce que, euh, voilà, mm. quel est aussi mon niveau de spiritualité en fait, parce que mm. lui, il va dire que oui, c'est Dieu qui m'a parlé, mais peut-être que moi, je n'ai peut-être pas cette intimité avec Dieu en fait, donc mm. du coup, il a fait, bien sûr, derrière ça, il y a aussi un peu d'évangélisation, donc mm. euh, il y a ce travail-là en fait, donc mm. euh, du coup, on peut pas, euh, je sais pas, donc, pour moi, c'est juste que, moi, je ne l'ai su qu'après. Je l'ai su qu'après, une fois qu'on s'était. Euh, là où c'était officialisé. Mais il a bien fait. Oui. Et c'est ça, en fait. Parce que le but, c'est que vraiment que cette personne ben, ait aussi cette sensation d'elle-même, qu'elle qu ne soit pas influencée par ben, ce que tu as reçu, alors que ben, son niveau de révélation oui. n'est pas. Euh, Malheureusement, avoir... beaucoup, beaucoup se laissent influencer. Et c'est vrai que, bon, pour équilibrer un peu le discours, surtout dans le, dans, on va dire dans le, dans le ministère, mmh. il y a beaucoup de jeunes femmes qui se laissent influencer. Euh, par euh, et manipulé du coup par des mmh. hommes de Dieu mmh. ben oui, comme ce sont des hommes de Dieu ah, qui mmh. se laissent manipuler par les hommes de Dieu et comme tu te dis ben, c'est un homme de Dieu d'abord premièrement et ouais. puis s'il me dit que Dieu lui a dit c'est mmh. que forcément d'une manière ou d'une autre même si je ne comprends pas tout c'est que ça va... Ça va cliquer, hein, à un moment donné, ça va, ça va s'impré... Je ne sais plus comment on dit en français. Cling. Ou cling. Ça s'embriquait. Voilà, ça, voilà, c voilà. <rire> ça va. Cling. Voilà. <rire> Et donc, en fait, ben, voilà, la personne, elle se dit que ça va forcément marcher comme ça. Vous en pensez quoi, vous de... Parce qu'il y a quand même parfois beaucoup de scandales. Ben, après, moi, je trouve que pour sortir de tout ce qui est manipulation, etc., c'est vraiment de chercher le discernement et aussi le regard des autres. C'est-à-dire que moi, j'ai un exemple où j'étais en relation, parce que l'âme de puissance, c'est toujours dans les relations. J'étais en relation avec une personne et j'avais remarqué que bizarrement les personnes de mon entourage, elles me mettaient toujours en alerte dans le sens de se dire c'est bizarre ce que cette personne fait et tout, fais attention, ceci cela, c'est à dire que toi des fois, tu es tellement dans la relation que tu te rends pas compte parce que tu te dis mais non mais c'est ma copine, c'est mon amie, non, etc, avec... et tu te dis ah mais non mais en plus après je vais la perdre, je vais le perdre et tout, mmh. alors que non des fois les autres aussi ont le regard sur, euh, sur cette situation, ils peuvent t'aider à mmh. prendre du recul et dans mmh. ces cas là, mmh. si tu remarques, que certaines personnes te font monter des points à ce moment-là. Très bien. Se dire, ok, on m'a dit ça, ça, ça. Mm. Est-ce que si j'enlève même le côté relationnel, etc., est-ce que ça c'est en accord avec la parole de Dieu Est-ce que ça c'est sain Est-ce que mm. ça c'est cohérent mm. Et après, ne pas avoir peur aussi d'être radical parce que des fois dans les relations, je suis désolée. Non, il faut être, c'est pas être des fois dans les relations, il ouais, faut, faut être radical. Que radical. Mm. Tu sais que ce soit le côté, euh, que ce soit en amour, en relation, mm. en amitié, ou en business, il faut être super radical, en mmh, fait. Parce super. que parfois, quand tu n'es pas radical, par exemple, en business, tu peux perdre beaucoup d'argent ah, oui. parce que, en fait, tu as juste laissé les mauvaises personnes mmh, gérer tes choses. Mmh, mmh. Clairement. Moi, j'ai plein d'exemples comme ça de... Ouais, mais en fait, tu as laissé... La, tu, tu donnes, en fait, euh, un emploi, un emploi concrètement à quelqu'un mmh. qui, qui ne travaille pas, qui ne vient pas, qui ne se pointe pas au travail, qui ne fait pas la chose que tu dois faire, mais qui va te dire... Euh, oui, mais... Euh, Oh mais j'aime la vision, mais où j'étais là au début, où j'étais. En fait, c'est pas évident du tout. Et c'est là où la position même de de CEO, de responsable, de chef ou de femme, pasteur, bref, même de ministre en fait ou de l'Évangile où tu as des responsabilités, c'est super dur parce que il faut que tu aies du discernement pour pas te laisser avoir et apprendre à prendre des décisions en fait radicales. Malheureusement. Tu dois prendre la, la décision de façon radicale et, et puis assumer euh, ouais, les conséquences. conséquences. Les conséquences. Et, tu, et tu le disais cette semaine que ben, pour tous les domaines dans notre vie, il faut vraiment se détacher émotionnellement en fait mm -hmm. pour pouvoir juger cette personne parce que souvent les émotions, l'amour qu'on porte aux personnes fait qu'au ben, travail on peut, on peut ben, donner quelque chose à quelqu'un qui ne le mérite pas forcément ou quelqu'un qui, qui n'est pas fiable on va dire. Mais vraiment pouvoir bah, se détacher émotionnellement pour pouvoir juger et voir mmh. vraiment les capacités de cette personne en face quoi. Mmh. C'est vraiment comme ça qu'on pourra bah, garder nos relations mais aussi bah, garder bah, les bons les, tous les domaines de notre vie bah, à bien. leur place quoi. Très bien. Ok, on va avancer maintenant la manipulation au travers des mensonges et de l'exagération. Mmh. Les filles, la première fois que j'ai entendu parler du péché de l'exagération, j'étais adolescente et c'était l'apôtre qui parlait. Je ne savais pas l'exagération était un péché ah ouais. <rire> bon. je vous assure c'est la pote qui disait il parlait en fait euh, ouais il parlait des des péchés de la bouche mmh. et donc il a parlé du mensonge et ensuite il a parlé de l'exagération en disant que l'exagération était un péché mmh. moi je me suis dit waouh mais moi j'exagère beaucoup <rire> je suis pécheresse <rire> mais parce que en plus tu vois quand on prends des gens qui ont un tempérament très solaire genre ouais. moi un peu tu vois je vais être là je dis waouh ta coupe oh là là mais en fait, fait, alors que je pourrais je pourrais juste dire oui tu es jolie tu vois ouais. Sans, sans, ouais. Sans, sans sans sans mousser la personne quoi. sans non. exagérer, parce que façon, la personne n'est en... pas non plus splendide quoi non. oh, oh. oh. Donc voilà, qu'est-ce que vous en pensez, vous, du, bah, du mensonge, du péché, de l'exagération Ce péché que j'ai découvert un peu tard. <rire> Malheureusement. J'avais su. C'est lié, franchement, l'exagération, le mensonge. C'est lié parce que encore une fois, je suis sur les émotions. Moi, je suis désolée. Oui. Euh, moi, j'ai encore un exemple comme ça d'une bah, personne encore euh, qui voulait me retourner dans son sens et tout, et comme elle voyait que bah, j'étais pas réactive, et voilà, ben elle s'est dit, je vais passer à une autre technique. Mmh. Et là, elle a commencé à dire, oh, il euh, y a quelque chose, là, c'est urgent et tout. Euh, réponds et tout, j'ai besoin de toi. Et là, du coup, je me dis OK, euh, je réponds. Et en fait, c'était juste... Non, mais surtout que... Attends, fais une pause. Surtout qu'avec toi, <rire> Les urgences, c'est compliqué. Grâce mélodie et urgence, je sais pas, c'est deux mots qui vont pas ensemble. Elle est très à son rythme. Je sais pas si je comprends du coup la personne qui a dû peut-être te mentir. Est-ce que c'était pas nécessaire Non, c'était inutile. Ouais, bref, reprends ton histoire. Et du coup, quand j'ai réagi, en fait, je me suis rendu compte que la personne en fait, c'était juste. Pour parvenir à ses fins, quoi. Ouais. En mm. euh, fait, tout ça pour ça, bah, c'est du mensonge et c'est mm. encore une fois la manipulation. Mm. Donc, euh, c'est lié, mm. c'est vraiment un péché, en fait. Mm. Et là, il euh, y a aussi ce côté où, ben, peut-être qu'on va vraiment encourager. Et puis moi, je dirais que, en fait, euh, c'est le, le, le pasteur Billy Graham qui dit, l'évangéliste Billy Graham qui disait, c'est bizarre de dire ça, qui dit, euh, que, que en fait, on a aucun d'entre nous n'a de pouvoir en fait sur le péché, si ce n'est par Jésus. Mmh. Et, et là, moi, j'aimerais vraiment encourager en fait euh, ben, toutes ces femmes qui qui, euh, qui sentent, qui se rendent compte que purée, mais je fais des petites choses qui sont de l'ordre de la manipulation. Mmh. Euh, C'est mmh. vrai que je mens beaucoup, j'exagère un peu parfois. Des fois, mmh. tout le temps. <rires> <rires> voilà. Je dis par exemple, ben voilà, j'ai croisé, croisé des, des, des gens et je me dis, oh c'était des géants. <rires> Ils étaient géants, c'est un truc de fou. Wow, là, là. Mais, tôt, mais sinon, euh, oui, euh, tout le monde a dit non, je vais plus, je ne vais pas y aller, finalement, il y en a combien de personnes. Ah, on avait finalement. C'est vrai, oh, vrai. Oh, ce oh. truc-là, ça m'énerve. Oh, là, là. <rires> on me l'a déjà fait, celle-là, j'aime pas purée, j'aime pas. Quand on me dit euh, oui, non, mais euh, non. Mais il y en a beaucoup qui disent que. Da da da da da. Et je pose la question ah, du coup. Qui non, je dis, on a combien Ouais, mais non, non euh, je dis, fait, ok, c'est euh... qui Elle me dit, euh, bah, c'est moi et je dis, et toi <rire> <'est> et beaucoup. <rire> c'est beaucoup. Bon, j'ai compris que là où deux ou trois sont assemblants, son nom, de Dieu est présent, mais quand même. <rire> c'est trop, là. C'est trop. Mais ce qui est terrible, c'est surtout les personnes, ils vont dire aussi. « on m'a dit on », en non, fait c'est c'est toi en non, fais fait. c'est toi qui a dit ça Donc euh, là, tu te caches en fait, est, tu n'assumes mm. tu as, tu oh, pas. « En », pronom indéfini, c'est le mot c'est un pronom indéfini. Un utilisé pour la ruse, <rire> c est c est ça. Pour mentir. Mais c'est terrible en fait, d'utiliser toujours ce, ce mot-là mm. juste pour en fait, euh, ne pas en fait, euh... oh, Assumer. Ça. Assumer, mm. c'est « responsable » ah, oui. Parce que le, le manque, eh, enfin comment dire, le fait de ne pas assumer, nous fait quand même parfois tomber dans le mensonge. Parce que parfois, on pense des choses, mais tu penses la chose, mais tu, tu n'assumes pas et tu vas tu fais croire que ouais, c'est... J'ai vu une vidéo trop rigolote euh, hier soir euh, sur TikTok. Oui, pasteur, il oh là là oh, là oh là là, le péché oh oui. oh hein. <rire> J'ai vu une vidéo trop drôle hier soir sur TikTok. Euh, c'est une femme euh, ivoirienne qui fait des vidéos comme ça avec euh, son mari. et bon, C'est une comédie. Hein. C'est pas, pas la réalité, c'est la fiction. Elle est là dans la cuisine, elle dit « Ah, alors, euh, moi je pense que, voilà, euh, une femme n'est pas obligée. » Non, elle dit « Je ne suis pas obligée de faire à manger tous les soirs euh, et de te dresser la, la table blablabla elle dit euh, bah oui on peut le faire hein, c'est 50 50 et là on voit son mari qui s'approche d'elle avec une ceinture comme pour la taper oh. et là elle, elle dit oui bah en fait c'est justement ce que c'est justement ce que ma copine disait à son mari hier est-ce que tu te rends compte et elle, elle change tout elle change tout de suite c'est tellement drôle comme vidéo et là on voit vraiment encore une fois il y a certaines femmes qui ont quand même cette cette, euh, capacité à à, à, à, ouais. <rire> à shifter et ouais, tout caméléon, ça. mais euh, ouais à partir du moment où on dit tout le temps on on on il y a un problème mm. je pense que en tant que femme aujourd'hui il, il, il faut il faut être capable d'assumer il mm. y en oui, a même qui le disent mais finalement on dit, ah non mais je rigole c'était juste pour te tester oui, c c pour, euh, ouais. voir ta réaction mais tu sais mais ben, c'était pas vraiment la vérité quoi non, mais euh, c euh... les, on m'a dit pour faire dire la vérité, dans le sens où mmh, tu m'a oui, dit le que nan, nan, alors qu'en fait... Juste oui, c'est vrai, moi, j'ai vécu elle, ça. Hein. Elle crache le truc parce yeah, que tu veux juste... Ouais. Euh, non mmh. c'est ah, si. ouais. Moi, par ouais. contre, je me suis bien fait manipuler comme ça. Mais vraiment, <rire> mais, mais bien, quoi. Tu ah. vois, où la personne, elle vient régulièrement me dire, ah, mais tu sais que... Euh, euh, Mylène m'a dit hein, que vous êtes parti à tel endroit, et dans ma tête, je me dis, mais pourquoi Quand Mylène lui a dit Elle m'a pas dit qu'elle lui a dit, et finalement, c'est moi qui finis par dire à la dire, chose, ouais. tu vois. Mmh. Et, et, et ça aussi, je pense que, en fait, guys, c'est pas bon, c'est pas selon Dieu, c'est mmh. pas. C est, c est, c est, ça, ça vous éloigne de qui vous êtes réellement, mmh. et, et, et ça. En fait, ça, ça enlève la pureté dans vos motivations ouais, et dans ce que vous allez faire demain, même si vous créez une big entreprise avec beaucoup d'argent, si vous manipulez les gens, les ça gens va, finiront bon. par vous quitter. Vous finirez mmh. par perdre ces choses-là. Mmh. Et surtout, si vous êtes chrétien, le but, en fait, c'est d'emmener les gens petit à petit vers Dieu, même si c'est un business que vous avez, mmh. que votre business ressemble à Christ, ah quoi, ben, que vous ouais, ressembliez oui. à Christ, en fait. Mmh. Tu euh, J'aimerais dire aussi, en fait, même la manipulation, ce sont les méthodes que le diable utilise. Il mmh. ne euh, faut vraiment pas comprendre devant parce que nous, nous sommes la lumière. Nous ne mmh. sommes pas, en fait, euh, enfants de, de, de, de Satan. Or, c'est vraiment lui qui utilise ça, par exemple, pour nous, nous, euh, on dire, nous mélanger dans nos pensées, par exemple, parce qu'il attaque vraiment les pensées. Il va, dire, il va se cacher, lui, derrière le oui. jeu. Oui. Il va mmh. se cacher derrière. Oui, oui, oui, oui, oui. C'est les méthodes qu'il mmh. utilise donc vraiment mmh. qu'on puisse avoir mmh. les yeux ouverts mmh. et vraiment en fait, ne pas mmh. utiliser cette méthode-là. Mmh. Mmh. La manipulation, mmh. le mensonge, l'exagération, le chantage affectif, les menaces, ça sert à rien en ouais, fait. C'est-à-dire que si vraiment... Euh, euh, et moi je, on va terminer justement par ça, si vraiment vous êtes appelé à une chose, Dieu vous placera mmh, ouais. et si vraiment vrai. vous êtes supposé euh, porter du fruit à cet endroit Dieu permettra important. que vous portiez du fruit en bien fait, bien. que vous soyez euh, vraiment vrai, soyez vrai, soyez, soyez honnête, en fait soyez intègre, mmh. euh, quelqu'un qui a des grosses responsabilités, qui a beaucoup de, de... Que ce soit le business, le ministère, peu importe, vous avez de grandes responsabilités, vous devez être une femme intègre. Yes. Et l'intégrité, je crois que c'est l'une des choses qui malheureusement manque de plus oui. en plus, en fait, dans notre société. Mm -hmm. Et les gens qui ne sont pas intègres ne sont pas à l'aise avec eux-mêmes, en fait. Ils mm -hmm. rentrent, ils, même s'ils ont obtenu la chose, ils se sentent coupables. Yes. Yes. Et vraiment, nous, on veut vous encourager, en fait, à, à ne pas être des opportunistes, Justement, est-ce qu'on peut parler un peu de ça, euh, opportunisme, c'est-à-dire euh, prêt à tout en fait pour obtenir, je veux, il me faut ce poste, donc s'il me faut ce poste là, je vais me positionner, je vais agir d'une façon avec le patron, je sais comment est le patron, je vais agir d'une façon juste parce que je veux me positionner, mais avec les autres je serai euh, vraiment pas une bonne personne du tout. Bah déjà, c'est un manque de foi, parce que ça veut dire que tu n'as même pas foi, que Dieu a déjà foi en toi pour te placer à cette place-là. j'aime wow, okay. Déjà, rien que ça, ça te disqualifie, ça peut même faire en sorte que Dieu va retarder ton temps, alors que ça se trouve, il avait déjà prévu qu'il allait te placer. J'ai envie aussi de conseiller les gens qui font ça, d'arrêter de faire ça parce que pardon déjà ça se voit, ça se sent mmh. à mille kilomètres, des gens opportunistes viennent te parler juste parce qu'ils ont vu que tu étais avec un tel et tout mmh. ça se voit et au final ils vont même pas, ils vont même pas vouloir te faire monter parce qu'ils vont se dire mais toi en fait tu es là pourquoi tu es là juste pour gratter, mmh. pour prendre mmh. les miettes alors qu'en en fait bah, tu vaux déjà quelque chose donc à toi-même de te positionner, de travailler mmh. sur tes talents, tes compétences pour que Dieu puisse te placer donc c'est vraiment euh, même dégradant de faire mmh. ça. Donc, mmh. Et vraiment se dire en fait que ben, Dieu nous a donné quelque chose, comme disait Grâce Mélodie, qu'on n'est pas obligé de rabaisser quelqu'un pour avoir par Très exemple bien. son poste. Quoi. Par exemple, cette mm -hmm. personne, elle va pas peut-être partir pour, parce qu'elle a une opportunité ailleurs ou bien dans l'entreprise. Et que ben, si on est destiné à avoir ce poste ou bien cette opportunité, on l'aura. quoi mm -hmm. Parce qu'on se sera distingué avec nos qualités, mm -hmm. avec nos compétences. Mm -hmm. Et vraiment se dire que ben, c'était la saison de cette personne mm -hmm. et que la nôtre arrivera. Quoi, mm -hmm. Et qu'on n'a pas besoin de, mm -hmm. de précipiter des choses pour un poste qu'on où on va échouer finalement, mmh, mmh. parce qu'on ne sera pas préparé assez. Mmh. Et vraiment se dire que ben, si on n'a pas, c'est parce que ben, on a besoin d'être préparé. Mmh. Et que quand ça, ça arrivera, c'est parce que ben, on pourra exceller, on mmh. pourra donner notre maximum et qu'on peut le faire grâce à ce qu'on a en nous quoi. Mmh. Pas en mmh. se conflit sans mal mmh. mmh. J'aimerais dire mmh. Mmh. aussi c'est mmh. Dieu qui élève. Mmh. C'est Dieu qui élève, se dire normalement si ta vie est donnée à triste si normalement ta vie tu es fille, fils de Dieu, conduit. Voilà de femmes ou filles, mm -hmm. euh, peut-être les hommes aussi, mais conduit mm -hmm. par l'Esprit de Dieu, normalement tu dois avoir cette confiance-là, cette foi-là en mm -hmm. Dieu, euh, et ne pas forcément s'acharner à faire les choses par soi-même, ouais. c'est un manque mm -hmm. de confiance, oui. et du coup tu, en, tu empêches à ce que Dieu puisse agir lui-même, or c'est lui qui élève, c'est lui qui élève. pas l'homme, c'est pas par soi-même, c'est pas par tes forces que tu pourras mm -hmm. arriver à ces mm -hmm. choses-là. C'est mm -hmm. mm -hmm. dit... Mm -hmm. Parce que les hommes ne sont que finalement des instruments mm -mm. que Dieu va utiliser mais, mm. mais c'est Dieu en fait qui va t'élever. J'ai beaucoup aimé ce que tu as dit un peu avant en disant que sinon en fait tu vas vivre une vie qui n'est pas la bonne, qui n'est pas la vraie, qui est fake en fait. Mm. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des fake bénédictions yes. <rire> Fake bénédiction, c'est que c'est quand la bénédiction c'est toi qui es parti la chercher, elle est, est fake. c'est si, si, <rire> <l 'imbano. rire> mais là c'est pas là, parce que l'ambanoo ça veut dire que Dieu a disposé la chose pour toi. Tu vois, ça ça va te détruire quoi. Voilà. Chose qui va te précipiter, mais là. la bénédiction que tu vas chercher par la manipulation, mm -hmm. par le par le mensonge, par euh, le chantage affectif, par les menaces et tout, mm -hmm. la bénédiction que tu vas chercher comme ça il y a forcément un poison derrière, il ouais, y a une épine ça. derrière. C'est comme ça. une rose. Quand tu la regardes là, tu ne vas pas la, la, la, la tenir n'importe comment. Ouais. C'est pour ça que je dis que les fleurs ne sont pas faites pour être arrachées. Quand tu arraches une rose, <rire> c est, c est vrai. mais oui, quand tu arraches une rose, mm. en fait, tu t'exposes à être piqué par une épine. en fait. Mm. Et en fait, tu ne, de, tu ne dois pas arracher ce que tu n'es pas supposé arracher tu dois laisser les gens t'offrir des roses nous ah, ah, avons entendu c'est ah, vraiment joli ça il, yeah yeah Offrir des roses. Ah, <rire> il faut laisser les gens t'offrir des roses. En fait, il faut laisser le Seigneur frayer le chemin. Mmh. En fait, mmh. et c'est là où tu te rends compte que nous, en tant que femmes chrétiennes, on n'a pas beaucoup d'efforts à fournir. Notre effort à fournir, c'est la foi. Mmh. Mmh. Mmh. Mmh. Mmh. Mmh. Mmh. Notre premier effort à fournir, c'est la foi. Et le travail. Vrai, il oui, le travail. <rire> <rire> <rire> oui, mais tu sais que quand tu travailles par la foi, quand tu travailles avec Dieu. Le travail ne te paraît pas aussi pénible, mmh. la vérité. Hein. Mmh. Mmh. Parce que, non. en fait, tu travailles avec une espérance. C'est ça. Tu vois mmh. Tu travailles avec une espérance. Mais quelqu'un, regardez de nos jours les gens qui vont au travail juste pour aller au travail, c'est mmh. compliqué. C'est dur, c'est dur. Et parfois, ils n'ont pas de vision, ils ne mmh. savent pas vraiment où ils vont, etc. Ils font des choses, ça. mais ils ne sont pas sûrs d'eux, en fait. C'est ça. Donc, ils ne sont pas épanouis. Ils ne travaillent que pour l'argent, en mmh. fait, pour Mais sans, sans vraiment savoir en fait, pourquoi. Pourquoi tu fais ça en fait mmh. -ce, que, ce que on va dire je pense que normalement, quand on travaille dans une entreprise forcément c'est euh, je dirais pas à temps pas mais c'est on va dire une phase préparatoire en fait wow. sur ce que Dieu veut, euh, mmh. veut dans, est de de. mais voilà enfin, je veux dire Dieu nous appelle à être à, à créer des entreprises à créer des choses en fait le en fait, euh, en fait, tout dépend de notre intimité avec Dieu. Il faut yes. apprendre à écouter, yes. à avoir du discernement. Mm -hmm. Et donc, forcément, quand on est euh, comment on ça, dans une certaine position, il faut juste faire confiance en Dieu. En fait, confiance en lui, yes. savoir que là, c'est parce qu'il est en train de nous préparer à quelque chose. C'est pour acquérir des compétences pour Amen. la suite. En fait, Amen. Ça. Amen. Amen. C'est mm -hmm. très mm -hmm. profond. En mm -hmm. fait, prenez le temps, chères dames, peut-être chers hommes aussi, si vous êtes là, mm -hmm. mais prenez le temps de. de... En fait, d'entrer dans ce processus par lequel Dieu vous fait passer et mmh. n'essayez pas de griller des mmh. étapes, en fait. N'essayez pas d'aller plus vite que la musique parce que vouloir aller plus vite que son temps va forcément vous emmener à manipuler mmh. les gens. Mmh. En fait, vous allez forcément poser des actions pour accélérer les choses alors que Dieu a prévu le temps de l'accélération. Mmh. Le, temps, le temps de la préparation, c'est un temps important, en fait, mmh. qu'il faut vraiment prendre. Je vais lire un verset dans la Bible, dans Matthieu 20 au verset 16 qui dit Ainsi les derniers, seront les premiers et les premiers seront les derniers. Mais ah. qu'est-ce que ça fait mal, ce verset wow. <rire> -ce, ah. -ce pour <rire> Premier pour finir dernier. Premier pour finir dernier, qu'est-ce que c'est Mais je vous assure, et d'une manière ou d'une autre, on l'a tous un peu expérimenté <rire> et <rire> c'est quand tu l'expérimentes que tu te dis, ah ouais, non, j'aurais pas dû faire comme ça. j'aurais pas dû mmh. aller euh, ici. Et tu prends le temps en fait de t'analyser. Mais cette émission, c'est aussi pour vous euh, éviter d'expérimenter un certain nombre de <rire> choses, de faire un certain nombre d'erreurs et tout parce que bah y en a qui l'ont déjà fait donc c'est pas la peine mmh, pas oui, la oui, peine l'apôtre a l'habitude de dire que les gens intelligents Ils apprennent, des erreurs, de apprennent des, des erreurs des autres, autres. Mmh. et les gens mmh. plus intelligents <rire> pourquoi déjà non, les, les non en fait les gens intelligents. intelligents apprennent de leurs erreurs de leurs erreurs Mais et les, les, les, les plus intelligents apprennent, apprennent des, apprennent des, des autres. autres ok donc les gens intelligents apprennent de leurs erreurs d'accord mmh. mmh. ça c'est moi ça avant, ah bon, j'étais intelligente, là j'ai appris de mes erreurs, mais comme je suis devenue plus intelligente, là maintenant je vais commencer à apprendre des erreurs des autres. Et c'est ça en fait, il faut, faut maintenant apprendre des erreurs des, des autres et se dire, en fait non, je, je, je, je dois rester focus sur la destinée, le chemin que Dieu a tracé pour moi. Et je reviens à ce que Inès a dit au début quand elle a dit que, bon en fait chacun à quelque chose à accomplir, on a tous quelque chose à accomplir, mais finalement, chacun a son couloir Merci. et chacun... Dans la course, là, tu es tout seul. Il mmh, n'y a personne, seul. tu n'as pas besoin de manipuler. Oui, Chez nous, tu, es... oui. tu es tout seul. Oui, nous <rire> tu es tout seul dans ta course. Enfin, bref, les filles, c'était vraiment un plaisir. Merci, Merci beaucoup. beaucoup. Merci. Merci. À Merci. Oui. Amen. Ah ouais. que tu as délivré de la manipulation. <rire> vous êtes libre au nom Amen. de Jésus. Amen. Nous Amen. le déclarons, nous Amen. le croyons. Amen. Nous croyons que ces paroles, en fait, procurent la vie en oui. vous. Et vraiment, chère femme, si vous voulez en fait être une femme qui réussit, qui accomplit de grandes choses, faites-le avec les bonnes méthodes. Le, le tout, okay. ce n'est pas simplement d'y arriver, mais la façon dont vous allez y arriver compte aussi. Mm -hmm. Parce que la pérennité de ce que vous faites dépend de comment est-ce que vous avez fait pour y arriver et des, des outils que vous avez utilisés. Mm -hmm. Alors à partir de ce soir-là, détruis la manipulation. Mm -hmm. Amen. Tu vas, amen. Tu vas poser mm -hmm. la question, mais comment on fait pour détruire la manipulation nous allons nous déclarons au nom puissant de Jésus que tout esprit de manipulation Je sur ta vie quitte au nom de Jésus. Tu es libre. Tu es libre. Nous proclamons la vie sur toi. Nous déclarons dans le nom de Jésus que tout esprit qui voulait te stopper ne te stoppe plus. Nous déclarons au nom de Jésus que tu es libre maintenant. Tu es libre du chantage. Tu es libre du chantage affectif. Tu es libre du mensonge. Tu es libre de l'exagération. Je décrète, déclare au nom de Jésus que le Seigneur te place à où le tu dois être. être, tu, tu vas réussir va. au nom de Jésus, tu vas accomplir de choses. grandes et choses, rien ni personne ne pourra te stopper, le Seigneur, Seigneur, Seigneur est pour toi, et si Dieu est pour toi qui sera contre se toi Personne se se ne sera contre toi, tu vas réussir ta destinée au nom de Jésus des paroles de vie qui vont te poursuivre des paroles de vie qui vont te permettre de réussir, de monter et de ne plus jamais tomber de ne plus jamais échouer je déclare que cet esprit qui t'enferme, qui t'enferme dans le chantage affectif, te quitte. Cet esprit qui t'enferme dans le mensonge te quitte. Tu es libre. La vie déclare, Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Je déclare au nom de Jésus que tu es libre. Alléluia. Amen. Amen. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Oh yes! Ah, oh là là, les filles, c'est trop bien de faire cette émission avec vous. Je suis yeah. trop contente. Yeah. Bon, bah, prochaine émission ensemble, quoi! Yeah. Yes. Yeah. Voilà, merci à vous tous qui avez regardé merci. cette émission. Sachez que vous pouvez euh, nous soutenir sur Evangile TV en envoyant des dons. Voilà, voilà. Et nous vous embrassons très fort. Que Dieu vous bénisse! Bye bye! bye, bye.